Bonne année à tous. C'est Priya d'ensemble en français. J'ai été très heureuse d'avoir étudié le français avec vous en 2019, et j'ai hâte de continuer en 2020. Je vous souhaite une excellente nouvelle année remplie de joie et de réussite. Meilleurs vœux 2020. À très bientôt.